Okay. Adixis, c'est un projet qui a pour objectif de retravailler la formation en poste de travail en proposant quelque chose de moderne et de plus innovant. On a proposé dans ce cadre un processus de formation totalement complet qui permet de partir de l'accueil jusqu'à l'évaluation et la validation en poste de travail. Au sein de ce processus, nous avons proposé une partie sur le digital learning qui concerne plus particulièrement la lecture de QR code au sein de nos installations. Chaque QR code est sur un équipement principal euh, du procédé de fabrication et permet d'accéder à des documents euh, élémentaires concernant cet équipement euh, qui sont en lien avec la sécurité, les retours d'expérience par exemple. On a mis du coup en place un atelier virtuel qui a permis de rassembler l'ensemble de ces QR codes pour créer un seul parcours de formation et tout cela nous a permis du coup d'améliorer les connaissances et les compétences de l'ensemble des opérateurs de fabrication à leur poste de travail. Le projet Adixis a permis de travailler en collaboration entre les opérationnels et la fonction RH, ce qui a permis de lier à la fois les connaissances métiers et l'ingénierie pédagogique pour permettre de créer un élément commun entre la formation théorique et pratique, tout cela en associant de façon constante les personnes déjà en poste, qu'ils deviennent à la fois tuteurs ou alors acteurs de la technologie mise en place. Les trois facteurs clés de succès du projet ADICSI sont premièrement l'implication des participants, deuxièmement la proximité de terrain combinée avec une impulsion de la direction et troisièmement la fédération de métiers totalement différents au autour euh, d'un même projet. Et en plus de ça, on dénote également un effet de bord positif hein, qui est la création d'appétence euh, de, des métiers autres que de la fabrication euh, envers ce type de dispositif.